prévu de bourrer des bouteilles, mais nous ne sommes pas encore à la hauteur des pastourelles pour la danser avec la bouteille sur la tête. Nous la dansons par terre. Mais là, on va la changer, si vous voulez. Et on va faire une sautière à la place, car on n'a pas dansé de sautière. Alors on va faire une sautière. Des danses qui étaient interprétées tout à fait dans la région du, du Bas Limousin, à savoir plutôt du côté de Pompadour, de Juillac, de Lubersac, Ségur le Château.